De là, de là. Allô, Bouge là Vas-y coupe ça toi Si plaît. tu m'entends pas c'est normal, y'a du il monde là Je vais pas putain, pouvoir putain, rester putain. longtemps là ça Enfin j'arrive à t'avoir en FaceTime Gros, on m'a parlé de ton talent caché qui fait le tour de partout, je sais pas ce que c'est, tu peux me montrer ou pas Waouh, Mais t'es sérieux là Waouh, Mais attends, tu fais ça tout seul Quand je plisse les yeux, c'est encore plus ouf Mais quoi Mais là à ce niveau là, c'est interdit normalement Mais attends, ça s'arrête plus là Tu te fous de ma gueule Funky Pizza, livraison de pizza à domicile, j'écoute Je veux faire Pardon Vous êtes incohérent Suce ma j'ai une bonne bite. Ok. Je, je sais pas. Je vous dérange là oh oui, oh oui, oui. Non parce que j'entendais du bruit en fond. Ok ça part, je fais livrer ça où Au spot touristique de la zone 51. Au spot touristique de la zone 51. Ça fait un poil loin depuis Angers mais on va essayer d'être là vers euh, 20h, 20h30 ça vous va oui. Très bien. Voilà merci, n'hésitez pas à demander de lui le pimenter bien sûr. Bonne soirée. T'es bête, t'es nul, nul Ouais mais ça a pris deux semaines quand même. Bah vas-y, vas-y, fais mieux. Mais c'était caché, on va pas me voir, elle a peut-être pas de cash Ouais bon, je, vais, euh, je rebosse un peu le, le truc et on se rappelle. On, on, on ça va, ça marche. Musique